AB sin C sur 2. AB sin C sur 2. AB sin C sur 2. Bon. Soyons un peu sérieux. Si on y arrive. On se donne un triangle. ABC. On va dire que AC mesure petit b. On trace la hauteur correspondante, pH, et les côtés respectifs, petit a. Petit c. Calculez l'air de ce triangle. Tout le monde sait que l'air de ce triangle est B fois la hauteur BH sur 2. Bien. Mais on peut faire introduire la trigonométrie et penser à l'angle C. Sinus de l'angle C est égal, mettre es au chapeau ou pas. Sinus de l'angle C est égal, côté opposé, BH, sur l'hypoténuse, petit a, dans ce triangle rectangle. Donc, BH est égal à sa face A sin C. Et BH peut être remplacé dans cette égalité. Donc, l'air est égal à A sin C. P sur 2 ou autrement dit AB sin C sur 2. Ce que je vous disais en titre AB sin C sur 2. AB sin C sur 2. AB sin C sur 2. On vient de découvrir une autre formule de l'air d'un triangle en utilisant la fonction sinus ab B, sin, C, sur 2, ab B, sin, C, sur 2, ab B, sin, C sur 2.